Et donc euh, là, là, voilà. Je vous présente la base de deck Insector. À 5 euros. Donc il y a tout ça en Insector. La base de deck Kuribo. À 5 euros aussi. La base de deck Inflexipator. À 25 euros donc il y a tout ça la base de deck préhistorique à 20 euros donc euh, il y a tout ça en sachant que un pédio valait 17 euros à l'époque j'ai je, je pas regardé à combien cote aujourd'hui la petite base de deck bonne fée de bonne aventure alors, je crois que ça, je vais le faire à 3 euros. Et la pâte kit base, Val, l'aval. En sachant que ça, c'est des jetons japonais. À 2 euros. Et voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se retrouve très prochainement. Enfin, on se retrouve à partir de lundi pour de nouvelles vidéos je la Team Astral de yu -Oh. Et surtout, n'oubliez pas, demain, matin, demain, dans la journée, il y a le Marché solidaire à Billy et Baroni sur la place de Quinconces, de 9h à 17h, et j'y serai Donc si vous voulez venir me voir, eh n'hésitez pas, amenez votre porte-monnaie, ça serait super parce que c'est pour une association caritative Et voilà Allez, sur ce les amis, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée Ciao tout le monde